Nous sommes en compagnie de Sylvain et Félix dans les Faïs qui surplombent le moulinage de Chirol en Ardèche et ils vont nous parler de ce projet auquel ils appartiennent depuis quelques années. Mmh. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ce projet Qu'est-ce que tu faisais avant et depuis combien de temps tu es là ben Moi, ça fait, euh, fait j'ai découvert le lieu en 2014 et mmh. euh, ça fait depuis 2016, depuis le début du projet à peu près, qu que je participe à la, au développement du, du projet. Euh, virtuellement d'abord et jusqu'à l'achat et puis maintenant euh, au grand chantier euh, j'ai pas mal euh, j'ai pas mal œuvré dans les squats euh, euh, pour lutter contre le mal logement et tout ça et donc tu faisais pas tout le jeudi noir le jeudi noir ouais et ces deux choses ça m'a amené à me dire que je voulais vivre en collectif que je voulais euh, faire partie d'un grand projet euh, alternatif à la campagne. Donc ça veut dire que tu as quitté Paris pour t'installer dans un village de 250 Exactement. habitants, même dans une ruine. Exactement. Ça se passe bien, ça va C'est parfait. <rire> C'est ma capitale. <rire> C'est ta capitale. Le... Le différentiel n'est pas trop difficile à vivre bah Non, parce que au final, ici, il y a tout ce qu'il faut. il sur quelque chose, sur quelque chose comme deux kilomètres à la ronde, en fait, on a, on a, on a des maraîchers qui produisent de la nourriture localement. On a des brasseurs qui euh, font euh, un nombre incroyable de bières super bonnes. On a un fournil qui nous fait du pain au feu de bois. On a aussi euh, une usine d'eau plate et eau gazeuse. Il y a une vie artistique et culturelle qui est, euh, pour moi, qui me correspond et donc euh, j'ai une, une offre vachement dense de ce que j'aime donc euh, voilà il y a la nature, les rivières, le soleil, la montagne euh, ah et un gros a projet donc finalement il ouais, y, y a plus de choses qu'à Paris quoi. Et c'est pour tout ça toi que t'es venu ici euh, Félix Ouais moi je suis, arrivé, euh, je suis arrivé là suite à un petit tour euh, en France de lieux alternatifs mm -hmm. et j'ai entendu parler de, du Moulinage de Chirol euh, par le biais d'un autre lieu en Ardèche et, euh, et du coup je suis arrivé faire euh, filer la main en fait euh, l'été dernier Et euh, mm -hmm. j'étais un peu dans une démarche de découvrir ce qui se faisait dans le milieu alternatif en France Plutôt aussi dans le monde rural Moi je viens de la ville aussi, je viens de la, la, la région parisienne Donc euh, ah, yeah. pas, de, pas de Paris même mais à côté Et pareil moi, j'avais envie de, de débrancher de ce, ce rythme de vie qui m'allait pas du tout et c'est vrai ce qu'on dit ou pas sur le changement de vie, partir à la campagne, on est plus heureux, on est au calme euh, Pour moi, c'est vrai. Euh, en fait, Sylvain, tu l'as super bien décrit, enfin, ici on a tout ce qu'on... En fait, il n'y a rien qui me manque. Et après le confinement, euh, on... c'est marrant parce qu'on on... On a été confinés à une dizaine ici et en fait, on... je ne me suis pas du tout rué sur un bar à la fin du confinement. Oui. J'ai été... J'ai été dans un bar là pour la première fois le week-end dernier, donc un mois, euh, plus d'un mois après la fin du confinement. Et en fait, c'est bien le signe que je manque de rien oui, ici. Okay. Et comme dit Sylvain, il y, y a tout ce qu'il faut. C'est un village super dynamique pour 250 habitants. Plus, la dynamique au Moulinage, en fait, les, les gens viennent aussi beaucoup, donc on n'est pas fermé sur nous-mêmes ici. Oui, c'était un peu ma question parce que tu parles de 2 km. Tu dis que vous, vous avez tout, que même la vie artistique, vous la fournissez un peu vous-même. Il y a une si, salle ouais. de, de musique de ouf, vous êtes tous musiciens. Il euh, n'y a pas un petit côté, euh, vous vous renfermez entre sur vous-même, entre soi ouais. C'est quoi votre lien Il le... y a du lien avec le territoire quoi On rencontre jamais euh, tout le monde sur un territoire. Il y a sûrement... Euh... Moi, ce que j'aime aussi ici, c'est la... Est aussi... On est tombé amoureux du lieu. On est aussi tombé amoureux de ce territoire-là, parce qu'il y a une dynamique vraiment importante. Alors, on rencontre beaucoup de gens. Euh, tout, nous, voilà, On fait de la musique, on fait des jams toutes les semaines euh, pratiquement et donc c'est ouvert, euh, tout le monde peut venir. C'est un lieu qui est ouvert au public C'est un lieu qui est ouvert au public. On a déjà fait plusieurs spectacles, plusieurs représentations. On a fait les journées du patrimoine où on a fait visiter le lieu. Euh, et justement avec les compétences artistiques, on l'a fait de manière décalée. Et ça en intégrant un peu toutes nos... Euh, c'était fait de manière artistique, théâtrale. En même temps, c'était très pointu sur le côté architectural et tout ça parce qu'on sait le faire et euh, c'était euh, ouvert au public, donc on est déjà sur les objectifs à terme du, du projet, on, on essaye de les faire dès maintenant, en fait, dès le début du projet. Et donc on ne rencontre jamais tout le monde, peut-être qu'on peut qu rencontre plus les jeunes, ceux qui les euh, là, ou les écolos, ou ou... écolos peut-être un peu moins les chasseurs, mais ça, mais ça se fait aussi parce que au ouais début, oui. euh, on, on rigolait beaucoup sur nous, on ne croyait pas parce qu'on est un projet, euh, gigante, on a un projet gigantesque avec un, avec un modèle qui existe, qui n'existe pratiquement pas, qui est très novateur, qui peut paraître brinque ballant pour euh, des gens normaux. Et, euh, Donc les gens vous prenaient pour des guignols Clairement, les gens nous prenaient pour des guignols et nous disaient vous allez vous casser la gueule. Et au fur et à mesure, ils voient qu'on y arrive, qu'on y arrive bien. Et les gens, on gagne le respect des gens, en fait, ce moment, ça, c'est vraiment en faire l'action. Donc, euh, à terme, très rapidement, euh, au Moulinage, il y aura quoi, tout de suite Ici, qu qu'est-ce qu que vous allez proposer Bah, moi, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait, cette usine, personne n'en voulait. En fait, le propriétaire, il a, il a, il a mis quoi, une dizaine d'années avant de réussir à vendre le lieu. Et en fait, euh, ta, personne n'osait ne, ne, se lancer là-dedans parce que, c'est, comme tu dis, c'est monstrueux comme projet. Et du coup, le collectif avec Sylvain et les autres, l'idée c'était de d'en de, faire un lieu de, de culturel, en fait, artistique. En plus de la partie habitat qui est aussi présente, mais qui est pas du tout au centre du projet, en fait. Mm -hmm. C'est de faire une salle de spectacle, d'accueillir des artisans qui veulent avoir un atelier. Et de, en fait, de permettre de, que ce soit un, terrain, un lieu qui permette à des gens de, de faire mûrir leur projet. Et en fait, c'est pas du tout fermé, c'est... C'est pas du tout millimétré et arrêté sur fixé sur un nombre de projets bien établi. Ouais, je crois que c'est vraiment important ce truc-là de, de fait qu'il y ait euh, à terme une, une salle de spectacle, des résidences d'artistes, des ateliers d'artisans, du coworking, qui est une cantine, qui est euh, des formations. C'est euh, quelque chose qui moi, ce que j'avais commencé à Paris m'a vraiment euh, marqué. C'est l'émulation dans des lieux où il y a, je euh, pense qu'on peut appeler des tiers lieux ou des en tout cas, quand il y a plein d'activités différentes, qui, des différentes. donc il y a des gens qui se croisent et euh, qui passent des bons moments et qui du coup trouvent des solutions à tous leurs problèmes parce que ça, parce que l'entraide, parce que le réseau, parce que si, parce que ça, il y a, y a une vraie émulation qui se passe. Et ça, c'est pour moi, c'est capital et c'est un des enjeux majeurs de. Ouais, du le projet, quoi, parce que c'est. Euh, ce qui est trop bien, c'est que vous le faites dans des territoires où, autant en ville, comme il y a beaucoup mmh. de gens et beaucoup d'activités, il peut y avoir cette émulation naturellement. Ouais, ouais. Là, vous l'apportez dans des territoires, a priori, un peu dépeuplés. Donc, euh, même si Chirol en particulier, c'est une que, euh, <rire> ouais. ouais, mais dans la vallée, ouais, ouais, il y a un vrai besoin, je pense. C'est trop bien. Ouais. Le collectif, à la base, il a été monté par euh, des gens assez complémentaires, des artistes d'une part, ouais. et des archis et le paysagiste que tu ouais. d'autre part. Euh, et vous avez cheminé avec ces deux points de vue. Euh, ça a été euh, beaucoup de boulot au début et beaucoup de rêves. Euh, comment ça s'est passé euh, ces premiers moments ensemble bah, C'est la rencontre, euh, autant bah, voilà, les artistes qu'Antoine l'architecte et moi, on, et puis quelques autres personnes, on était à la recherche d'un lieu en Drôme ou en Ardèche pour, euh, bah, pour réaliser nos rêves un petit peu et nos rêves étaient complémentaires. Et ce qui est surtout important, c'est que ça a été une belle rencontre de groupe. Et donc, on est arrivé à créer de l'énergie ensemble. Et de euh, cette énergie, on a, on a commencé à faire l'ébauche d'un projet. Et donc, on a commencé à agglomérer plusieurs personnes. Et le groupe a, a grandi, grandi, grandi autour d'un bah voilà, travail sérieux et de beaucoup de fêtes. Et de beaucoup de musique. Mmh. Et de beaucoup d'amour. Mmh. Et de rire. Et de pleurs. Parce que ce projet c'est aussi une grosse psychothérapie. Des ouais, voilà, je crois qu'on se livre beaucoup et c'est important euh, voilà, parce que le projet a mis, a mis longtemps, on a mis longtemps à, acheter, à acquérir le lieu. Donc le, le, le temps de gestation du projet, dans, dans toute son, son élaboration, il nous a aussi permis de se connaître en tant que groupe très, très, très profondément parce qu'on y a mis des valeurs qui nous ont fait qui ont fait bouger les nôtres. C'est bizarrement, que on était assez d'accord pour les valeurs à mettre dans le projet, mais on vivait pas encore tous selon celle-là. Donc il euh, y a eu plein de moments euh, vraiment beaux mais durs, où euh, la gestation de, euh, du projet nous a frotté, nous a fait du bien, nous a, nous a changé. Quoi, en fait. Il y a un côté aussi très léger. En même temps, on, on bosse beaucoup, enfin, ça avance super vite sur le bâtiment. C'est impressionnant, chaque fois que les gens reviennent, après même quelques semaines, ils ils n'en reviennent pas. Et en même temps, l'ambiance qu'il y a sur le chantier, elle est... enfin, il y a une, vraiment une effervescence qui est agréable à vivre. Et ça donne envie de faire du chantier et de, d de faire partie de cette énergie collective, en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette parce que ça questionne aussi la, la, le rapport au travail et tout. Du coup, c'est un mode de fonctionnement vachement horizontal. Il n'y a pas de chef dans le projet. Et... Donc il y, y a une tendance à se responsabiliser soi-même sur nos actes et notre manière de, de s'impliquer dans le projet et tout. Et, et on pourrait croire que ça pourrait nous pousser à, à y aller tranquille et tout. Et en fait, ça, ça y va, quoi. <rire> Parce qu'on a envie. Mm. Et d'ailleurs, ça, c'est pas un souci avec l'ampleur du travail et le nombre de personnes que vous êtes. Et en plus, le fait de vivre ensemble. Vous n'êtes pas débordé par tout ce qu'il y a à faire ouais c'est ce qui est assez... Euh... Bah, enfin, moi, moi, personnellement, j'ai été un peu en, en retrait du projet pendant euh, la, la dernière année. Mais c'est ce qui est impressionnant dans le groupe, en fait, dans les, les gens, les, les permanents qui, qui, qui résident ici, qui vivent déjà là. C'est la capacité à, à avaler les montagnes ou à passer à travers, je sais pas. Mais euh, à toujours faire face à la, la, la multitude de décisions, de choix... Euh, architecturaux parce qu'on a des, des enjeux euh, des envies écologiques euh, sur euh, comment résoudre la, la crise à venir euh, sur euh, sur la manière de travailler et puis en même temps on a des enjeux économiques qui sont pas simples parce qu'on a un modèle où, euh, où il faut qu'on trouve quand même pas mal d'argent euh, et là-dedans il y a une, une énergie à trouver les solutions et à jamais se défiler, à jamais abandonner qui moi me facile en fait quoi. Et donc pour ça on prend euh, c'est un projet en auto-réhabilitation pour la sa majorité mais on prend conseil au niveau de, de professionnels euh, tout le temps pour nous conseiller pour qu'on puisse faire les bons choix après c'est nous qui tranchons mais euh vous êtes très entouré, vous n'êtes pas... On est très, très, très, très entouré. C'est un projet un peu particulier parce qu'on est en Ardèche et tout ça, et on pourrait s'attendre à aller vivre à la campagne, en gros. Oui. Mais on est une énorme usine à la campagne, donc on est un peu, euh, on est un peu à la ville euh, dans la campagne. C'est vrai que c'est très minéral. Il y a, il y a des champs, minéral, mais... il y a de la terre liée ben, au... C'est un petit peu... Le, le, un, des, un des aspects du projet, c'est qu'au début, on n'a pas de terrain. On n'a pas vraiment de terrain. On est en bord de... On est en fond de vallée au bord de rivière et euh, à flanc de collines très abruptes. Là où Mais, on est quoi. Euh... En fait, c'est vrai que juste, juste au-dessus, il, il y a du coup ce qu'on appelle ici des failles, qui, qui étaient anciennement des terrasses cultivées enfin agricoles cultivées, quoi, pour de l'agriculture vivrière surtout, et qui ont été abandonnées, du coup recolonisées par la forêt. Et, euh, et ce qui est super intéressant, c'est que le moulinage, il est, historiquement, il est super allié à ces terrasses, et euh, elles appartiennent aujourd'hui à la commune après avoir longtemps appartenu aux propriétaires de l'usine et du coup en fait il y a un projet communal aussi sur ces terrasses de réhabilitation, de remise en culture avec une visée aussi pédagogique, de, de, voilà, de, de, pour faire face aussi aux problèmes climatiques et sociétaux auxquels on va être confronté ou auxquels on est déjà confronté mmh. aujourd'hui et en fait il y a aussi cette partie du cet aspect-là qui, qui est présent euh, au moulinage qui n'est pas une priorité aujourd'hui mais qui est il y a une vraie volonté de, de, de mêler les deux et de trouver un moyen voilà de, de, de réconcilier moulinage et failles qui ont été longtemps euh, longtemps euh, longtemps liés la commune euh, a déjà euh, posé les premières pierres pour euh, qu'un projet se fasse en coupant les pins c'était de la monoculture de pins jusqu'à euh, jusqu'en jusqu 2015 et a ouvert du coup le terrain en disant voilà euh, fait maintenant li libre à vous habitants de Chirol d'en faire euh, d'en faire quelque chose de ces terres et euh, donc le projet mature et pour moi le moulinage c'est une nouvelle dynamique qui vient s'ajouter <coughs> à ça et qui vient un peu euh, relancer la machine euh, la machine face puis et puis euh, est-ce que c'est à destination des. est-ce que la vocation de ces terres là c'est d'être euh, vraiment productive euh, tout de suite ou est-ce que c'est pas en fait euh, on n'a pas vraiment pas trop parlé, abordé ça, mais en fait le moulinage, sa vocation c'est aussi d'être un site expérimental. On axe beaucoup le, le, le projet autour de ça, et les terrasses aussi, parce que donc là ce sera important d'avoir un peu euh, entretenu les savoir-faire, parce qu'il y en a et, et ils sont en train de disparaître. En fait. mmh. On peut se dire qu'il faut revenir quoi dans deux ans, quatre ans, dix ans pour voir euh, un moulinage. Dans deux ans, on euh, Dans deux ans, ans, on revient dans ouais. deux ans, six il y aura déjà et des demain... habitats, ouais. déjà des ateliers et peut-être.. Euh... Déjà un peu de culture sur les faces. D'accord, bah merci beaucoup. à tous les Avec deux. Avec plaisir. On s'arrête là pour l'épisode de Paillettes et Grelinettes au Moulinage de Chirol et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode qui aura lieu à Grainescence.